Bonjour et bienvenue à la question Métis, à CRFRH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Carole Beaulieu-Pitre de la région de Wawa. Bonjour Carole, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien. Et vous? Et toi, ça va bien. Oui, merci. Euh, Parle-nous de ton histoire. On va commencer par comment tu t'es rendu à Wawa. Et après ça, on va tomber dans la ceinture fléchée. Puis comment ça va commencer? Parle-nous de ça un peu. Euh, D'accord. Euh, je suis premièrement au Québec, je suis née au Québec, et puis j'ai fait mes études en graphiste euh, au cégep de Rivière-du-Loup, puis la dernière année au collège du Vieux-Montréal. C'est là que j'ai commencé, bien, au cégep, c'est là que j'ai commencé à faire le tissage. Euh, suite à mes études, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick, j'ai travaillé là-bas pendant un an et demi. Ensuite, euh, je suis déménagée à Sudbury, mon partenaire avait un emploi là-bas. Et puis, euh, avec le temps, je suis arrivée à Wawa. Je suis retournée... Non, avant d'arriver à Wawa, je suis retournée aux études pour devenir enseignante à l'Université Laurentienne. Et j'ai eu un poste d'enseignement ici à Wawa pour euh, le conseil francophone. Alors ça, c'est comment je suis arrivée à Wawa. Ça fait 38 ans de ça déjà. Et pour ce qui est du tissage, lorsque j'étais au cégep, on, je faisais partie d'une troupe de danse folklorique et on portait des ceintures fléchées, parce qu'on faisait des danses folkloriques de tous les pays, mais incluant nos danses à nous autres, euh, les sept carrés, les gigues et tout ça. Et puis, les ceintures coûtaient trop cher, donc euh, moi, j'avais pas les moyens de m'en acheter une vraie. Mais il y a une dame qui est venue euh, à l'école puis qui nous a offert un cours d'une fin de semaine. Et cette dame, c'était Madame euh, Monique Leblanc. Et puis, euh, alors, on nous a donné un cours assez rapide de tissage, de fléchées. Euh, mais j'avais un avantage sur les autres dans le sens que moi, chez ma famille, ma mère faisait du tissage au métier et puis j'avais déjà pris un cours de base du tissage au métier. Alors j'avais appris différents euh, motifs, les patrons, comment calculer le, le fil et tout ça. Alors quand c'est venu au tissage euh, au doigt, j'ai pas trouvé ça difficile, je connaissais déjà le, le langage et puis euh, la façon dont ça... Ça fonctionnait évidemment, fil de chaîne, fil de tram, comment passer les fils et tout. Et puis, j'ai vrai. vraiment aimé ça. Alors, euh, je me suis procuré le livre de Mme euh, Monique Leblanc, qui est maintenant une, euh, qui est anthropologue et qui euh, a, en fait, son nom, c'est Madame Monique Genet leblanc Et puis, euh, c'est elle qui, dans les débuts, a commencé euh, dans les années 70, sa façon, elle, de faire connaître le fléché a été justement de faire des choses plus pratiques, comme des coussins, des sacs à main, euh, Elle faisait même des cravates pour euh, les gens. Et puis, oui, mais on, elle nous enseignait le, le fléché, puis elle avait écrit un livre. Donc, je me suis procuré son livre et j'ai fait tous les patrons qu'il y avait dans son livre. Puis ensuite, j'ai découvert un autre livre. Celui-là, c'était de Madame Françoise Bourret et de Lucie Lavigne. Ça s'appelle Le fléché hors du tissage au doigt. J'ai fait la même chose parce qu'ils n'expliquent pas la technique de la même façon, mais euh, c'est quand même facile. À, pour moi, c'était facile à comprendre. Et puis, c'est à partir de ce deuxième livre-là que j'ai réellement commencé à m'amuser. J'ai fait des jardinières pour les plantes en m'inspirant des projets de macramé, par exemple. Alors, ça il faut calculer notre laine, il faut calculer euh, le nombre de couleurs, le nombre de fils, la longueur, parce qu'il y a une perte qui se fait à mesure qu'on tisse. Et puis, tout ce qu'on a besoin, c'est de la laine, un endroit pour attacher notre travail. Puis, habituellement, on l'attache sur un crochet au mur et puis après, une patte de chaise. La plupart des gens qui tissent, tissent assis. <rire> moi, je préfère tisser debout, mais ça fonctionne quand même. Et puis, euh, quelques élastiques pour tenir notre... Euh, on prend les, moi, je prends des broches à tricoter pour monter mon tissage. Et puis ensuite, deux règles pour le tenir plat. Et puis voilà. Alors, je tisse. et puis c'est très long. En général, une ceinture fléchée traditionnelle peut prendre entre 80 et 500 heures, d'où le, le prix élevé parce que de nombreuses heures. Ça prend environ une heure à tisser un pouce de long pour une ceinture d'environ 6, entre 6 et 7 pouces. Alors, c'est très, très long. Puis, il ne faut surtout pas faire d'erreur parce que si on fait des erreurs, il faut, faut recommencer, il faut défaire et revenir au point où on a fait l'erreur. Sinon, ça change tout le motif. Ça ne fonctionne pas. Okay. On ne peut pas tricher comme au tricot ou au crochet. Il faut <rire> vraiment défaire. <rire> il y a peut-être qu'on peut tricher, mais ce n'est pas mon, mon style, disons. Là. Oh, je, je recommence. Oui, oui, oui. Et puis, euh, l'historique du fléché, dans le fond, c'est qu'on ne sait pas exactement où ça a commencé. Il y a quand même... Euh, un genre de questionnement à savoir, est-ce que ce est-ce sont les, est que ça vient des, des Autochtones, des Métis, ou bien des, des Canadiens français? Il n'y a pas vraiment rien de spécifique. Cependant, selon les écrits des différents euh, ethnologues et anthropologues, entre autres Marius Barbeau, euh, d'après ces gens-là, ce sont les Canadiens français qui ont commencé, les Acadiens entre autres, parce que nous, on avait accès à de la laine. Quand les Français sont arrivés en Nouvelle-France, dans le bas Canada. Ils avaient apporté leurs moutons. Ils savaient comment filer la laine, comment la transformer pour la carder, la filer, puis ensuite l'utiliser et tricoter avec ça. Donc, on suppose que c'est eux qui finalement ont commencé le tissage, mais c'est pas euh, précis précis. Puis une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que j'ai euh, enseigné un cours euh, en ligne à une dame de l'Algérie et euh, eux, ils font, elle savait tisser, c'était juste une façon de revoir ce qu'elle avait appris. Et puis, euh, le tissage est très. Le motif le plus, je dirais, international, mondial, ce serait le chevron. Ce motif-là se retrouve dans plusieurs pays. Il est pas. Il y a les bracelets de, de l'amitié, par exemple, qui reproduisent le chevron, mais il fait différemment de qu est ce qu'on nous, on tisse, parce qu'il n'est pas fait sur une échelle. Euh, de plusieurs pouces de large, c'est tout petit, donc c'est possible de faire de leur façon, mais si on entreprenait de tisser, pardonnez-moi, je ne sais pas moi, un morceau de fléché avec euh, la technique du brassé, ça serait vraiment trop long et trop difficile. D'autant plus que lorsqu'on tisse, notre fil est attaché en haut et en bas. Donc, ce qu'on fait en haut, ça se mêle tout en bas. Il faut arrêter de faire parce qu'il y a un temps où on n'a plus de place pour se passer les mains. Alors ça, c'est un peu embêtant. Excusez-moi. Et puis, c'est ça. Le tissage est international, mondial. Il y en a de, dans tous les pays du monde du tissage. Il y a des motifs, comme je le disais, le chevron qui revient, mais euh, les ceintures fléchées, eux autres, c'est qu'au départ, ça s'appelait des ceintures colorées. Et puis, les, euh, les voyageurs les portaient. Alors, ils avaient qu ce qu'on appelait un capot, <rire> un manteau qui n'avait pas de boutonnière, ni de bouton. Ils croisaient en avant. Et puis, ils l'attachaient avec ces ceintures-là. Mais la ceinture était très, très utile parce que les, les voyageurs, ceux qui faisaient la traite de fourrure, devaient transporter des, des colis assez lourds avec leur fourrure et puis ramer en, en canot, c'était dur, sur leur dos. Donc, la ceinture jouait un double rôle. elle les gardait au chaud, puis elle protégeait leur dos. Aussi, on euh, plaçait la ceinture dans de la paraffine pour la, garde, la garder imperméable parce que ça n'aurait pas été agréable d'avoir de quoi de mouiller dans le dos, surtout euh, en canot, quand il neige et tout ça. Ils pouvaient la plier, la plier en deux puis ils plaçaient souvent les choses à l'intérieur de leur ceinture pour ah. faire la trappe et tout ça. Mm -hmm. Oui, elle avait un rôle très fonctionnel. Et on pouvait même s'en servir pour boire de l'eau ah. parce que c'était imperméable. Alors, ah, ouais, ouais, c'était ouais. très, très bien. Oui, et puis, euh, chaque euh, ceinture avait euh, arborait des couleurs particulières selon la région où les gens étaient du Québec. Ah. Ça, c'était un point assez important aussi, oui. Et euh, par exemple, à Québec, c'était rouge. Euh, non, je crois que c'était bleu à Québec. Il faudrait que je vérifie mes notes. Je ne suis pas certaine. Je ne voudrais pas induire personne en erreur, mais il y avait, chaque région avait ses couleurs. Et puis, euh, les voyageurs, évidemment, faisaient la traite de fourrure. Donc, euh, ils se sont déplacés vers l'Ouest canadien. Et on suppose que c'est de cette façon-là que la ceinture fléchée s'est fait connaître par les, euh, les régions plus, loin, plus éloignées de nous autres. Et évidemment, on faisait la traite de fourrure avec des euh, euh, métiers, les Autochtones. Et d'où le fait qu'eux ont adopté ce qu'on portait aussi. Il y a eu comme un échange avec les, les euh, voyageurs. Et puis, euh, ils ont, je veux dire, par mélange, par mariage, ils ont fini par apprendre à tisser eux aussi. Puis déjà, au, au Bas-Canada, les gens pouvaient faire venir leur laine de l'Angleterre. Ah oui. Pour tisser aussi. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y avait pas assez de moutons. Ce n'est pas tout le monde qui avait des moutons à leur disposition. Donc, ils pouvaient l'avoir la de l'Angleterre. Puis il y avait les deux compagnies de traite de fourrure, la, la compagnie des territoires du Nord-Ouest, et la compagnie d'abbé Duton dans le fond ce sont ces compagnies-là qui ont permis de faire connaître la ceinture partout au Canada parce que c'est grâce à eux que la traite de fourrure allait de plus en plus loin et tout. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'on demandait aux voyageurs d'apporter des ceintures pour distribuer lors de leur passage dans d'autres villages. Et puis euh, étant donné que c'était quelque chose qui était fait à la main, puis comme je vous disais, ça prend plusieurs heures. Donc, on ne disposait pas d'autant de ceintures que ça. Et puis, un des euh, gérants de la compagnie dabbé du a décidé d'en faire faire au métier en Angleterre et puis de les amener ici au Canada. <rire> Maintenant, c'est cette ceinture-là qui s'appelle la Coventry qui a été adoptée par la plupart des euh, métiers comme étant leur ceinture qui les représentait. Mais elle est faite sur métier, à tisser, n'est pas tissée au fléché ou au doigt mais représente les mêmes couleurs et tout ça. Euh, ça veut dire, il y a eu un... ça veut dire que... Euh, le tissé à la machine. Oui, sur un oui. métier. OK, OK. Oui, oui. Alors là, ils pouvaient en faire beaucoup pour le prix de presque rien. Ça coûtait, je veux dire, une ceinture Coventry, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est 50$, tandis okay. qu'une ceinture tissée à la main peut aller jusqu'à 1000 et au-delà de 1000$. Alors, de nos jours, je parle. Oui, oui, oui. Dans le temps, je ne suis pas certaine des prix, mais c'est <rire> très moins de... dispendieux. C'est peut-être deux ou <rire> trois pots de castor, puis un... Exactement, un... Ouais. Un, baril... un baril de rhum ou quelque chose comme ça. <rire> oui, <rire> très possible. Est-ce que c'est… Est -ce que est... est... uh... oui. ma... ma question, tu disais, tu disais qu'il y avait des couleurs pour chaque région. Est-ce qu'il y a une méthode d'identifier ça, euh, comme on va dire, au Lac-Saint-Jean, puis euh, dans Gaspésie, puis euh, est-ce une méthode d'identifier ça? Oui, bien, je pense que, puis j'aurais dû vérifier dans mes… Ça fait longtemps là, que j'ai pris ces cours-là, moi. <rire> euh, ce que je peux vous dire, c'est que chaque région aussi avait un nom pour leur ceinture. Les motifs étaient différents. Et les motifs ont évolué. Au départ, c'était deux couleurs, bleu et rouge. Ensuite, euh, je crois que Québec, c'était bleu. Puis ensuite, dans la région de Montréal, l'Assomption, on, on a adopté plus pour du rouge dans les ceintures. Puis ensuite, le motif a évolué euh, avec la technique, puis on a ajouté plus de couleurs. Alors, euh, dans la région de l'Assomption, où il y avait un poste de traite de fourrure, justement, euh, c pour, il y a un motif qui s'appelle l'Assomption. Et puis, c'est celui-là le plus répandu, le plus connu à date. Et celui-là possède une euh, tête de flèche au centre, qui est rouge. Ensuite, il y a des, une flamme, euh, habituellement elle est blanche. Puis ensuite, les éclairs, un motif éclair qui euh, forme le reste de la ceinture des deux côtés. Ça, ensuite, il y a l'acadienne. L'acadienne possède deux, deux centres, puis elle se rejoint, le troisième centre se rejoint ensemble. Donc, on inverse les couleurs. Euh, elle, ce motif acadienne. Ensuite, il y a euh, Charlevoix. Dans la région de Charlevoix, entre autres, c'était deux chevrons, double chevron. Alors, eux, c'était ces deux-là qui… Euh, puis, il y a beaucoup de métiers aussi qui ont adopté ce, ce motif-là. Euh, il y a la Menominee, c'était des… Euh, parce que là, on se souvient, dans le temps où ça a commencé, dans les années 1700, je dirais 76 environ, euh, ah, c'est allé en évoluant, il y a eu la guerre entre le Bas-Canada et les États-Unis, donc les frontières bougeaient, ils se promenaient, c'était un peu élastique. Et puis, il y a eu la région des Menominés, eux, c'était des lignes parallèles. Ressemble beaucoup à la ceinture des métiers, mais qui n'est pas celle-là. Ensuite, on a eu les dents de scie qui ont été évoluées. Elle, on l'appelait la uh, Winnebago, mais c'est un autre motif qui a été populaire. Il y a eu celle du docteur Chémier, un docteur dans le temps de la, des patriotes, <rire> avec ses oui, trucs oui. rouges. Oui, oui. Lui, lui c'était quatre, quatre ou cinq euh, têtes de flèches. C'était juste des têtes de flèches. Alors, euh, oui, les plus riches pouvaient se permettre d'avoir leur propre moitié, disons. Ça, okay. ça, il y avait une certaine euh, hiérarchie là-dedans. Et puis, en fait, une fois que la compagnie de la Bédiction a demandé euh, aux femmes en Angleterre de faire des ceintures au métier, ça a enlevé beaucoup de travail aux francophones qui faisaient des ceintures. c'était principalement situé dans la région de l'Assomption, au nord de Montréal. Alors, elles ont perdu un revenu suite à ça, parce qu'évidemment, c'était quand même assez populaire. Puis, une fois que la traite des fourrures a cessé, euh, c'était les clubs de raquettes qui ont adopté la ceinture fléchée. Okay. On voit beaucoup, d'ailleurs, si vous regardez dans les images historiques, on voit beaucoup de photos ou de tableaux avec des gens qui ont des belles raquettes et puis des euh, ceintures fléchées. Mon père faisait des raquettes, d'ailleurs, quand j'étais petite. On les aidait, on les essayait. <rire> oui. Et c'est une forme de tissage aussi, parce ah. que c'est pressé. Ah oui oui, Versus... oui, oui, oui, Ben oui, même concept. Euh, <rire> alors là, les, cl... oui, les clubs de raquettes ils utilisaient des belles raquettes et puis ils portaient leurs euh, trucs rouge et puis leurs ceintures fléchées. De nos jours, les gens ne portent plus de ceinture fléchées. Euh, on fait des foulards. Euh, on fait d'autres choses avec le tissage. Puis, ça a commencé, ça a repris de l'ampleur le fléché parce que les gens commençaient à s'intéresser plus à leur euh, terroir, à connaître qu'est-ce qu'il y avait chez eux avant. Alors, il y a eu un, un regain pour l'histoire et puis euh, on s'est attardé là-dessus. Euh, lorsque je suis allée au cégep dans les années 75, euh, ça commençait, il y avait eu ce renouveau-là où les gens s'intéressaient au folklore, puis euh, c'était vraiment fantastique. Alors, puis ensuite, ça s'est comme glissé dans l'oubli. Puis là, ça commence à revenir. Donc, moi, j'ai apprêté, ça fait 50 ans de ça. Et puis, <rire> oui, j'en ai fait beaucoup. Quand je demeurais au Nouveau-Brunswick, je faisais des murales, justement la murale acadienne qui se vendait au village acadien à Caracay. Et puis, là, de là, je suis déménagée à Sudbury. J'ai enseigné un cours aux écoles communautaires à Sudbury dans ces années-là, en 76-77. Et puis, euh, mais les gens, lorsqu'ils viennent au cours, ils s'imaginent qu'ils vont faire quelque chose de grandiose du départ, mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, <rire> c'est un peu plus difficile. Ouais. Mais euh, les gens qui sont venus suivre le cours, euh, c'était vraiment intéressant parce que la plupart étaient originaires du Québec et ces dames-là savaient toutes ici au métier. Puis mmh. elles étaient toutes plus vieilles que moi. <rire> Alors ça, c'était vraiment intéressant, oui. Ah oui, euh, eux autres étaient fascinés par le tissage parce qu'ils connaissaient. Ils avaient oui. déjà un goût pour faire ça, oui. c'était plus facile pour elles de tisser parce qu'elles comprenaient le, le travail. Ensuite, euh, lorsque j'ai arrêté de faire du tissage, c'est parce que j'arrivais plus à avoir la laine pure. Parce que ça se fait avec de la laine 100% pure. Puis ça prend une laine qu'on dit worsted et fine pour faire les ceintures. Maintenant, lorsque je fais des foulards, moi maintenant, je prends une laine plus grosse parce que c'est plus chaud et ben, c'est plus chaud. Euh, disons, c'est plus la mode. On <rire> essaie d'aller avec la mode, mais tout, tout ce que je fais est fait avec la laine pure. Euh, parce que ça, je pourrais probablement le faire avec une laine acrylique, mais il me semble que ça serait manqué de respect envers la technique. D'autant plus que la laine acrylique ne donnerait pas la même tension. La tension est super importante. Oui. Okay. En plus d'avoir besoin d'une certaine euh, motricité fine, dextérité, euh, pour il faut savoir aussi garder l'attention, tout comme dans le tricot ou le crochet ou quoi que ce soit. Mm -hmm. que ce soit. Sinon, notre motif va être tout croche. <rire> oui, ça ne donnera pas le résultat. <rire> le, le résultat désiré, si je peux dire. Oui. Oui. Continue, continue, continue. Ah, d'accord. Alors, euh, c'est ça. Lorsque je suis à, après ça, à Sudbury, je n'arrivais plus à me procurer de la laine pure. Donc, euh, j'ai arrêté de tisser. Et puis, quand j'ai pris ma retraite il y a huit ans, j'ai décidé que je recommençais à tisser parce que j'adorais tisser. Et puis là, c'est facile en ligne, là, on commande ma la laine. D'ailleurs, j'ai trouvé ma laine tout près de chez moi, dans la région de Kamouraska, au Québec. Euh, ma laine vient des moutons du Kamouraska, euh, coin original de mes grands-parents. Alors, euh, j'avais des belles couleurs. Au, parlant des couleurs, je devrais signaler, à l'époque, les gens, notamment, les moutons sont blancs, ne sont pas colorés. Même si on a essayé de me faire croire ça en Australie, ils leur mettaient des petits manteaux de couleurs. <rire> um, ils teindaient la laine, mais de façon naturelle. Puis Ça, ça personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais on utilisait, par exemple, des oignons, des betteraves, différentes plantes. Euh, je pense que... Je n'ai pas la liste des plantes. Et ça, ça donnait des couleurs vraiment là, plus proches de la nature, si je peux dire. On n'aurait pas eu un jaune flamboyant, ou même le rouge n'était pas... Euh... Ça donnait un peu l'allure de couleur usée, si je peux dire. Oh, D'accord ouais. puis ça, ça faisait une différence aussi dans l'apparence d'une ceinture. Maintenant, de nos jours, avec les techniques et euh, les pigmentations différentes, on peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de limite. Oui. Donc, c'est agréable de pouvoir jouer avec les couleurs. Et puis, euh, lorsque j'ai recommencé à tisser, moi, je me suis basée sur les couleurs de la nature. Quand je regardais le lac supérieur, puis que, selon moi, le lac supérieur n'était pas de bonne humeur. Cette journée-là, il faisait une grosse tempête. Il y avait différentes teintes de bleu, des gris, des noirs. Alors, j'utilisais ces couleurs-là, puis je me faisais des murales. Oui. Euh, lorsque je voyais un beau coucher de soleil, bien là, j'allais avec des jaunes, des couleurs plus euh, chaudes les couleurs plus chaleureuses. Alors, je m'inspire beaucoup, beaucoup des couleurs autour de moi pour déterminer quelles couleurs vont aller dans ce que je fais. Ça, c'est sûr. J'observe beaucoup aussi les plantes, les fleurs, euh, tout ce qui est dans la nature pour, justement, essayer de créer ça. Maintenant, euh, c'est pas moi qui ai inventé l'idée de faire des foulards ou des sacs à main. Madame euh, Monique euh, Leblanc, elle a fait plein de choses. Cependant, ce que moi, j'ai fait qui est différent de tout le monde, c'est que j'ai ajouté de la texture dans mon tissage. Et puis, euh, ça, je me suis basée sur mes connaissances en tricot. Alors, les mailles tordues, tor les torsades, je crois qu'on appelle ça. Mais je suis servi de ça pour faire différentes textures dans ce que je fais. Et c'est vraiment bien. Je suis très contente du résultat, disons-le. <rire> Et euh, ça fait toute une différence. Puis aussi, ma façon de... Monter mon tissage. Lorsque je fais un signet, euh, je, je me suis développé des techniques qui rendent ça beaucoup plus facile. Et plus, euh, le signet va durer plus longtemps aussi, il ne brisera pas. Euh, je fais des sacs à main, euh, même chose, je me suis euh, parce que j'aime pas coudre, alors j'essaie de réduire tout ce que je peux coudre, puis juste le tisser, et ça fonctionne. <rire> L'autre chose aussi, j'ai même fait un sac pour euh, des sacs pour les épipènes. Et... Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de leur épipène et puis euh, des petits sacs, surtout pour les petits, ils adorent avoir quelque chose d'unique. Donc ça, c'est vraiment unique pour eux. Et puis, il y a trois ans de ça, la, notre communauté des Premières Nations ici, M. Picotton First Nation, m'ont approché pour enseigner un cours de tissage euh, au centre. Et puis j'acceptais avec plaisir et puis là il y avait une dame qui elle est originale de Saskatchewan je crois et puis elle écrit et elle faisait du caribou tofting donc ça c'est brodé avec du poil de caribou oui. j'ai pris le cours avec elle et puis là ça m'a donné une idée alors ce que j'ai fait j'ai puis on sait qu'ici c'est des objouins ou... Mais chez Bicarton First Nation, c'est les, euh, les Ojibwe. Alors, eux, c'est eux qui ont apparemment créé les attrape-rêves, capteurs de rêves. Donc, j'ai pris une anneau. Elle m'a montré comment faire le capteur de rêve. Ensuite, on a ajouté du Caribou Tufting sur ça. Puis, alors, ensuite, j'ai pris les quatre couleurs de la roue de médecine et puis j'ai fait des euh, murales. Okay. Alors ça, ça a eu un grand succès, euh, le, le chef, de, notre chef ici, a vraiment aimé son cadeau. <rire> wow. Et puis, c'est ça, j'ai essayé de rejoindre différentes cultures. Et ça, c'est vraiment mon but, c'est de, de rejoindre les cultures ensemble. D'ailleurs, euh, cette semaine, mais la semaine dernière, il fallait décorer des fenêtres, euh, des vitrines de magasins. Euh, différents artistes ont été invités à le faire. Il y a eu des sculpteurs, des peintres, et, euh, des gens qui font de la poterie, tout ça. Puis moi, avec le tissage. Et puis, j'ai préparé une phrase que je voulais inclure avec mon tissage. Est-ce que je peux vous la lire? Oui, oui, exactement, oui. Je vais aller la chercher ici, sur ma petite feuille. Attendez, une seconde. Alors, fra... est-ce que vous m'attendez toujours? Oui, oui, très bien, très bien. OK. Alors, ma phrase dit ceci. « Laissons la différence qui nous sépare devenir des fils qui nous unissent, tout comme le fil de trame et les fils de chaîne s'entrecroisent pour tisser une humanité harmonieuse. » Très bien. Très bien. Alors, très bien. Francis, oui. oui. je pense qu'on a besoin de ça de nos jours. Oui, oui. On va prendre une petite pause, euh, oui. Carole, puis on en revient dans 45 ah, secondes. Et...